Voilà. Ma question, c'est dans quel contexte personnel, professionnel, tu as commencé un peu à développer cette euh, chorégraphie. Donc en fait, à l'époque, euh, j'étais euh, danseuse stagiaire chez Odile Duboc. Et euh, pour un projet avec Odile qui s'appelait Les Trois boléraux mm -hmm. pour la création, en fait, sur tout, toute la période de création des, des Trois boléraux Et euh, d'autre part, je venais de commencer l'école française de yoga. Donc je venais de, pas de commencer le yoga, mais en tout cas de m'inscrire de façon euh, euh, professionnelle dans une école de formation de yoga. Mm -hmm. Voilà. Donc euh, j'avais déjà l'idée de de chorégraphier, bien avant, mais euh, je n'avais pas encore déterminé un vocabulaire euh, quelque chose de personnel, et euh, en fait, ce qui m'a semblé très très important dans le travail d'Odile Duboc, c'est la façon dont elle euh, faisait travailler tout ce qui est de l'ordre de l'appui, de l'ordre de la relation avec euh, la gravité. Mm -hmm cest à dire quelque chose qui euh, s'enfonce d'abord sous la terre ensuite on attend l'information et on est propulsé dans l'espace mais il y a d'abord une descente je dirais verticale des racines comme sous le sol et c'est cette sensation en fait de glisser sous la terre et ensuite de bouger qui m'a vraiment interpellée mmh. comme si finalement avec Odile c'était le sol qui mettait le danseur en mouvement euh... Donc, c'est une sensation très forte parce qu'on ouais. a l'impression d'être bougé par la terre. Voilà. Et puis, euh, donc parallèlement, j'ai découvert tout le travail du souffle. Mm -hmm. Donc, c'était ma première année à l'école française de yoga. Donc, c'était vraiment euh, un pranayama très physiologique, très physique, euh, avec la découverte du premier niveau, du premier foyer d'énergie au niveau de l'abdomen du second au niveau des côtes, du troisième au niveau sous habituel, mais vraiment de façon très physique. Mmh. Et du coup, en fait, je, je, les questions qui sont venues, ce serait, mais qu'est-ce que ce serait une danse où le corps ne serait invité à bouger uniquement que par le souffle et mmh. par cette force de la terre, en fait. Et donc, en couplant les deux. Et la terre qui bouge le corps et uniquement le souffle qui, euh, à l'intérieur des structures euh, du corps, peut bouger le corps. Donc euh, du coup j'ai fait des essais, mais à l'époque je dirais que le, le souffle n'était pas encore très très éveillé, puisque c'était ma première année vraiment à l'école française de yoga. Donc il y a encore dans le, dans le solo, il y a encore des parties où il euh, y a des accélérations, euh, où l'espace le, où n'est pas exploré forcément dans dans toute la finesse euh, que j'utilise aujourd'hui. <rire> Mais il y a quand même une exploration assez fine de l'espace, vraiment des, des, des micro-mouvements dans le solo. Et puis en fait, j'ai montré ce premier solo euh, dans deux contextes différents. D'une part, Odile, comme j'étais stagiaire, m'a laissé euh, librement utiliser des salles de, de répétition au Centre Chorégraphique de Belfort. Où j'ai pu effectivement avoir vraiment tout le temps pour essayer de structurer ce solo, mmh. qu'elle a été la première à regarder, voilà, donc quand même, ça c'était important. Donc ma première spectatrice, euh, c'était Odile finalement, mmh. et qui m'a donné ses critiques avant que je, je le montre dans un autre lieu. Et en fait, c'était d'assez bonnes critiques, elle me disait qu'elle voyait vraiment le travail corporel, déjà elle était. Euh, c'est sensible, le fait que je prenne un axe qui soit vraiment un développement, une recherche de, de travail vraiment sur le corps. Et puis par contre, euh, sa critique qui était très très judicieuse et excellente, c'était de me dire qu'au bah, niveau rythmique, euh, il ouais. n'y avait pas assez de radicalité, soit parce que peut-être, avait-elle émis, enfin, c'était une suggestion, peut-être qu'il n'y avait pas assez de, de contraste. Okay. Mais qui n'y avait pas assez de radicalité euh, au niveau du temps, au niveau de, de, vraiment de la question du temps mm -hmm. et de la question rythmique notamment. Mm -hmm. Donc en fait, euh, ce qui m'a semblé judicieux après par la suite, vu sa critique, et vu que c'était quelqu'un à qui je faisais vraiment confiance, c'est de ne pas aller vers un contraste rythmique, parce que okay. ça, ça ne m'intéressait pas. Mais au contraire, c'était de radicaliser la continuité et la linéarité du temps. Mm -hmm donc mm -hmm. euh, d'aller encore plus dans la respiration finalement puis sinon mm -hmm. j'ai montré en fait ce solo dans un tout autre contexte euh, parce que j'avais euh, j'étais très en relation avec le Fon Magnet qui était un groupe de musique euh, industrielle qui d'ailleurs existe toujours j'imagine en tout cas euh, Fon, euh, Philippe Fon Magnet continue à enfin, faire beaucoup de choses okay. donc euh, euh, qui m'ont invité, en fait les femmes magnétes, m'ont invité à Rice Orangis dans un squat. Euh, C'était un squat, des, enfin un ancien euh, lieu de pompiers désaffectés, mm -hmm. caserne de pompiers désaffectés, voilà. où il euh, y avait une, voilà, une, un petit festival qu'ils organisaient en, au mois de septembre et où j'ai pu devant un petit public montrer pour la pour première fois ce, ce saut. Voilà. voilà comment ça s'est passé. <rire> et donc euh, ouais, bon finalement ouais, tu as expliqué un peu aussi toutes les étapes un peu. Euh, et donc du coup après euh, ces solos, euh, tu, tu l'as montré aussi dans des autres lieux où tu as commencé à travailler, ok, oui, sur ça deuxième, fait, un, ok. En fait, ce premier solo, du coup, vu la critique d'Odile, vu les critiques que j'ai eues aussi, les retours que j'ai eues du public et tout ça, enfin euh, si je l'ai juste montré dans un endroit, Paris, pareil dans oui, près de la rue Belleville, je ne me rappelle plus, enfin, un tout petit endroit. Ok. Où Casper Teklitz, d'ailleurs, l'a vu. Et en fait, euh, en fait c'est aussi Casper qui, qui m'avait fait le même, la même critique un petit peu qu'Odile, qu c'est-à-dire qu'il pensait que ce n'était pas assez radical au niveau du temps aussi. Okay. Donc, euh, du coup, j'ai décidé de, c'était ma deuxième année de yoga, de plonger un peu plus dans le, dans le pranayama, et du coup, assez vite, en fait, ce qui m'est arrivé euh, en faisant du yoga, c'est que j'ai pu basculer dans ce qu'ils appellent non pas le pranayama, mais le prana ayama. C'est-à-dire le moment où une technique de souffle physiologique-physique mm -hmm. emmène la personne à sentir que euh, finalement, il n'y a plus de technique, mais on est comme sur le fil du souffle, on, on ne sent plus l'inspire ni l'expire, mais il expire, mais y a quelque chose de d'onctueux, qui prend en fait tout, toutes les cellules de la peau. Et c'est comme si tous les pores de la peau se mettaient à respirer. Donc on est dans une épaisseur, dans une épaisseur de, au niveau de la perception, au niveau de, de tout l'être qui respire, et on n'est plus que sur le fil du souffle. Et donc, on peut étirer ce souffle aussi à l'infini. C'est-à-dire que le mouvement d'inspire et le mouvement d'expire est beaucoup plus, beaucoup plus long. Mm -hmm. Donc, en fait, avec ce, ce raffinement aussi, au niveau de la perception, on va pouvoir explorer des beaucoup plus petits espaces et prendre le temps vraiment de, de, de ressentir, en fait, avec tout l'appareil perceptif, le goût, l'odorat, lui. l'ouïe, la vue, le toucher, voilà. mmh. euh, le, des espaces beaucoup plus fins. Donc du coup, euh, j'ai pu euh, étirer encore plus le temps dans le deuxième solo qui est beau, mmh. pas encore assez je pense, parce qu'au fur et à mesure, évidemment, la... mmh. au fur et à mesure de, de, de mon apprentissage des techniques de yoga, la perception s'est encore raffinée, ouais. mais en tout cas... Ça m'a donné effectivement déjà dans mot, au sens une élasticité temporelle qui est beaucoup plus affirmée, beaucoup plus radicale. Ah. Et c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que le spectateur ou mm. le critique de danse venant euh, voir beau a pu euh, constater que je travaillais sur la lenteur, ce qui n'est pas forcément mon ouais. point de départ. Mais euh, effectivement, j'ai eu quand même conscience sur ce solo Go d'étirer le temps et de travailler sur un temps étiré, élastique, voilà, ouais. un temps qui n'est pas du tout strié, un temps où il n'y a pas d'événement, mm -hmm. mais euh, vraiment où j'ai essayé de radicaliser la continuité, la linéarité euh, d'un geste, euh, enfin, qui arrive quand on commence à avoir conscience de, voilà, peut-être que les mains à la, au bout de l'expire arrivent absolument en même temps au sol, euh, mmh. enfin, voilà, tous ces problèmes de synchronisation du mouvement avec le souffle sont tellement millimétrés et travaillés que du coup on arrive à cette continuité euh, cette continuité mmh. okay. et, et du coup d'un bête tu euh, ne travaillais pas, pas encore euh, avec l'écriture euh... non, ah, okay. dans haut non plus okay. dans Uber Angelite, non plus Okay. mais la question de l'écriture s'est posée justement sur Uber Gelag parce que je travaillais avec quatre danseuses ouais. j'avais très très peu de temps qu'on travaillait dans, en appartement ouais. Que j'avais décidé de vraiment payer toutes les répètes donc euh, j'avais très peu de, de moyens ouais. et que du coup euh, j'avais décidé de prendre des notes de tout ce qui se passait en, en répétition quand, quand, quand elles improvisaient à partir de directives, de souffles que je, okay. que je donnais. Et puis, euh, chemin faisant, je me suis dit, c'est vraiment pas pratique de noter comme ça, avec des mots. Et euh, je me suis posé après Uber and Gelight, pardon, je me suis posé <rire> Uber non. and c'est pas On grave. On va On la garde. Je me suis posé la question après Uber and Gelight, je me suis posé donc, après Uber and light, la question de l'écriture. Ouais. Voilà. Parce que du coup, euh, bon, c'est vraiment une curiosité, euh, euh, un, tu, tu suis euh, comme euh, des différentes euh, fa façons euh, de travailler, si tu travailles en solo ou si tu travailles en pièce de groupe, ou plus ou moins... Ça, ça ne a pas de règles dans ouais. le sens où... Euh, alors, en solo... Sur Bike, par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur des bases d'improvisation que j'ai fixées avec des processus de répétition à l'envers, etc. Enfin, des choses simples au niveau de la composition. Okay. Sur WoW, j'ai beaucoup travaillé à partir d'une dramaturgie euh, qui était issue d'une lecture, okay. voilà, euh, pour structurer vraiment de, de la danse. Sur Uber and Gelight, j'ai plus travaillé en fait sur des petits modules respiratoires que je proposais aux danseuses. À partir de ces modules respiratoires, euh, on était, alors chacune avait choisi une, une pièce de son appartement okay. et donc était contrainte par l'espace de l'appartement. Ces modules respiratoires servaient à soutenir une improvisation que je notais et après, je, je choisissais en fait, d'extraire les moments euh, les plus visuellement les plus forts ouais. euh, des improvisations qu'elle m'avait données pour réécrire en fait, leur enfin, comme quatre solos dans l'espace. Voilà. Sachant que j'avais déjà défini la trajectoire de chacune d'entre elles et que je voulais que ça, que ça inscrive vraiment quatre solos dans un même espace, dans un même temps chacune ayant son propre temps, mais ne se croisant, enfin que personne ne se croise en fait, okay. et que chacune ait sa propre temporalité et qu'il n'y ait aucune connexion temporelle entre les quatre personnes. Donc j'avais déjà euh, contraint en fait l'espace, le temps, euh, le fait qu'il n'y ait pas de connexion hein, au niveau du temps, pas le temps de chacune, mais le fait qu'il n'y ait pas d'événement et de connexion mmh. temporelle entre chacune, ça c'était contraint, et puis en fonction de ça, j'extrais je, j'extrayais en fait des éléments des éléments d'improvisation pour composer en fait la trajectoire que j'avais prédéfinie voilà. okay, ok donc euh, euh, ouais mais sinon donc la question de l'écriture ensuite s'est posée sur des solos euh, donc je posé sur le solo de Jérôme Bell et de ah ouais. sur le solo Terre, que j'ai dansé, sur Tout generate que j'ai uniquement écrit, sur Linnomé. Donc ça, c'est des solos que, que je me suis fait, mais là où j'ai vraiment travaillé uniquement sur, sur l'écriture. Mmh, mmh. Et par contre, dernièrement, les derniers solos comme Molecular Black ou Breathing Monster, ou pas tous, hein. voilà, Molecular Black et Breathing Monster... C'est des solos où, à nouveau, j'ai je, je, je, réinvesti, en fait, la, le vocabulaire par des improvisations. Parce okay. qu'à un moment donné, j'ai eu besoin, à nouveau, de, de me sentir plus libre, je dirais, par rapport à des partitions et d'avoir des, mm -hmm. des moments de laboratoire où juste je sens et puis voilà, j'explore okay. avec le corps. Mm -hmm. Euh, alors, euh, donc, euh, oui, euh, je vais faire euh, les sauts, maintenant, une lente mastication, qui présenté euh, présentée au Théâtre des Genevilliers, euh, en février. Absolument. Euh, donc, voilà, euh, à nouveau, euh, dans, dans, quel, dans quel contexte, là, voilà, avec quelle intuition aîné ce spectacle Alors... Je vais prendre un petit, une petite gorgée d'eau. <rire> Alors, euh... donc une lente mastication, c'est évidemment c'est le, le, prolongement d'un travail toujours, hein, je, je, je, toujours la, la naissance d'une pièce. Mm -hmm. euh arrive toujours par enfin, la gestation, la naissance d'une pièce arrive toujours dans mon travail, dans le, les travaux d'avant, okay. euh, dans les travaux précédents. Il y a toujours ce donc, je suis toujours, enfin, il y a toujours ce lien en fait qui, que je tire mm -hmm. ou ces liens que je tire parce que parfois d'un même travail peut naître plusieurs idées. En tout cas une investigation, enfin, depuis quelques années je dirais qu'il y a il y a deux choses qui dialoguent dans mon travail c'est d'une part euh, tout le travail que je mène avec euh, des dispositifs euh, technologiques, d'écriture en temps réel tout ça, qui me permettent d'explorer des intuitions qui me permettent de, d'enrichir de, un vocabulaire de m'étonner d'être dans l'inattendu et puis de cet inattendu euh, de ces modes euh, de partition ouverte, qui laissent quand même euh, pas mal de parts d'improvisation aux danseurs, une part d'improvisation, puisqu'on est dans les partitions ouvertes, naissent des images fortes, naissent des, des, des, aussi une perception, naissent des, des choses que finalement j'ai envie de, de cristalliser mmh. dans des pièces. Donc c'est le cas de Corbeau, qui est beaucoup plus écrit, c'est le cas de Choisir le moment de la morsure, qui est aussi quelque chose d'un de, de trio beaucoup plus écrit, et c'est le, le cas d'une lente mastication, qui est aussi quelque chose qui est euh, de l'ordre d'une écriture euh, très, euh, je dirais, fixée, mm -hmm. plus ou moins, mais quand même assez, assez fixée. Mm -hmm. voilà. Donc une lente mastication est plutôt dans cette continuité des pièces, qui, bien qu'ayant leur gestation dans des pièces où il y a du temps réel et une écriture en temps réel, ouais. euh, est quelque chose de beaucoup plus écrit et de beaucoup plus anticipé. Ok. Voilà. Donc, euh, le, le contexte, en fait, c'est que ça vient beaucoup d'une pièce qui s'appelle Les Temps Tiraillés, ouais. dans lesquelles je m'étais de d'explorer chaque sens donc on appelle ça les sens subtils en yoga donc chaque sens dans sa version subtile, mm -hmm. on va dire c'est à dire dans sa version travaillée avec le, justement avec le fil du souffle, comme si en fait par exemple le sens du goût était euh, se propageait, et était répercuté euh, dans toutes les portes sur tous mm -hmm. les portes de la peau, comme si on avait finalement des petites bouches, des petites langues sur tous les portes de la, de la peau donc pareil pour le sens du pareil pour le sens mmh. de l'odorat puis dans cette pièce j'ai combiné mêlé les, les, les divers sens mmh. et puis c'est comme ça que j'ai découvert que le sens du goût en fait m'interpellait beaucoup mmh. et euh, que finalement c'était, enfin cette pièce qui est en était le début d'une aventure avec le sens du goût mmh. donc dans cette pièce j'ai proposé aux danseuses de rentrer en contact et sur certaines partitions le sens du coup était très très fort finalement, euh, rentrer en contact ça voulait dire aussi se mordre voilà. et donc elles avaient cette possibilité là et du coup j'ai développé l'histoire de la morsure dans Choisir le moment de la morsure mais après je dirais la gestation de, de, de cette morsure physique euh, est arrivé quelque chose peut-être de, de plus subtil de, de l'ordre de la mastication interne okay et de, de, de vouloir finalement, non pas mordre, mmh. mais de vouloir rendre le, le jus de la mastication, mmh. c'est-à-dire le résultat de cette morsure, euh, de ces morsures répétées, donc par la mastication, comme si on mâchait, mâchait un aliment, le donner en fait, euh, le rendre, le donner le, à, à un spectateur, à un public donc offrir finalement le, le jus d'une mastication intérieure à un public cette idée a été renforcée parce qu'à un moment donné Frédéric Seguet m'a proposé de travailler au jardin potager à Versailles donc en fait il y a plein d'images qui sont nées de oui. de, bah, de ce jardin euh, voilà d'être au milieu des haricots en dansant oui. d'être au milieu des pommes euh, voilà ça ça rendu encore plus fort cette envie d'essayer de, de donner du bon et du bon jus mmh. en fait à un public mmh. et puis euh, aussi ce qui m'avait beaucoup marqué à Transform c'est la conférence d'Ananda Sebadios ouais. justement sur euh, l'idée que euh, euh, sur le, le rasa, l'idée du rasa en Inde mmh. qui est euh, l'idée que euh, la danseuse indienne finalement euh, donne à son public le jus de, la, de sa mastication et que finalement sa danse est appréciée par euh, l'auditoire euh, indien euh, par le sens du goût mm -hmm. voilà. donc il y a tout ça en fait qui s'est mêlé et qui m'a donné du coup envie d'aller euh, dans cette histoire de, de mastication mm -hmm. okay. voilà donc on a beaucoup travaillé par la répétition de gestes okay. euh, mais l'idée c'était de de gommer, en fait, enfin, toute répétition repérable. Voilà. On... Ben, okay. Je pense que le, le spectateur sent qu'il y a de la répétition, et que dans des processus aussi de composition, il y a des processus de répétition, mmh. mais qu'il n'a mmh. a pas de prise dessus. Voilà. Après, c'est complètement gommé, et, et, enfin, complètement rendu invisible. Par la complexité de la ouais. composition, parce que c'est des répétitions en sens inverse, etc., des choses comme ça. Mmh, mmh. Et, et donc, du coup, pour cette pièce, euh, avant, tu as fait une partie d'écriture, euh, bon, plus ou moins, comment, comment oui. s'est passé les phases de... Alors, pour cette pièce, du coup, elle a été vraiment mastiquée, justement. Donc, il voilà. y, a, y a eu toute une partie de. De visualisation. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était surtout euh, non pas d'écrire euh, de façon détaillée ce qui allait se passer dans un groupe de 10 personnes, oui. mais c'est surtout au départ de, de considérer d'avoir une sorte, une sorte de masse, voilà, qui au départ recule, mais avec, euh, enfin, qui au départ recule et avance, chacun euh, oui. restant à peu près statique. Euh, la moitié du spectacle dans le même endroit oui. et ensuite une masse qui se déplace, qui change de niveau okay. voilà, sur, et qui traverse la scène sur mmh. l'autre partie du, du spectacle. Donc euh, en fait j'ai travaillé sur d'abord une beaucoup de, de, de choses simples, les, des orientations différentes pour chacun, des trajets différents pour chacun, de façon à ce que la masse se croise sans arrêt, okay. euh, des hauteurs différentes au niveau, du, au niveau du centre. Donc tout ça, c'est assez fixé. Okay. C'est ce qui est le plus fixé dans la partition. Et c'est à partir de ces orientations possibles, de ces niveaux possibles et de ces trajectoires différentes, que je propose une sorte de partition ouverte, que chacun finalement, après, va réécrire et va justement ma mastiquer okay. euh, avec des processus, par contre, qui sont donnés par la, par chaque, euh, qui sont donnés par la partition. C'est-à-dire qu'il y a des grilles euh, proposant des mouvements, alors pour l'automne, puisqu'on travaille par saison, euh, alors j'expliquerai pourquoi après, il y, y a plus des mouvements de rotation, pour l'hiver, en fait, il y a plus des, des mouvements d'aller de, à la verticale donc, soit tête vers le haut, soit tête vers le bas. Pour le printemps, il y a, des, il y a beaucoup de, de choses qui vont dans des, des, propos, des propositions de travailler avec des, des, des oppositions euh, jambes-bras en symétrique, des choses comme ça, enfin, qui créent des lignes dans le corps. Donc, la partition verte va proposer un certain nombre de figures qui créent en fait des, des lignes, etc., donc chaque partition est ouverte et chaque danseur s'approprie ses modules et en fonction des contraintes qui sont très écrites et des modules ouverts, va euh, finalement créer et réécrire okay. une partition dans laquelle il y aura du processus de reprendre ce que tu as proposé en sens inverse et en symétrie, etc. Mmh. et donc il va comme ça pouvoir fixer sa, sa partition sur euh, les, les trois parties de la pièce okay. et ça du coup tu, tu l'as tout anticipé tout, oui tout tout ce processus il est anticipé la seule chose que je n'ai pas anticipé c'est qu'est-ce que l'interprète va réellement écrire ouais. à partir de cette partition ouverte mais une fois qu'il l'a écrit c'est vrai qu'il le fixe ah ok et il le fixe et du coup en répétition euh, il le fixe mais dans une intelligence c'est à dire qu'il le fixe en fonction d'une de, de, conscience de ce qui doit se passer au niveau du groupe okay. c'est à dire que s'il faut qu'il change à une représentation parce que son temps n'est pas le même et tout ça, ouais. il sait ce qu'il faut qu'il fasse okay. voilà. ouais, ouais, ouais. c'est pas, voilà. euh, pas, euh, pas figé surtout pas figé c'est il y a des règles, je dirais, en fonction du, de ce qu'il observe du groupe. Okay. Et puis, euh, sinon, il y a toute une autre partition en fait, qui est décidée aussi, enfin qui donne une trame au danseur, ce qui n'est pas décidé de façon précise, mais qui donne une trame au danseur sur ce qui se passe intérieurement en lui. Donc en fait, il y a beaucoup, comme on est dans, dans quelque chose, de, de vouloir donner le meilleur de soi-même, enfin le jus, ce qui, ce qui résulte du travail en fait physique au public. Je voulais aussi que finalement, on donne, même si c'est un travail imaginaire, un travail sur, voilà, qui, qui est intérieur et, et de l'ordre de l'imagination, qu'on donne aussi intérieurement, qu'on creuse à l'intérieur de nous au niveau de l'imaginaire, et qu'on donne aussi, au niveau de l'imaginaire, le meilleur de nous-mêmes intérieurement. Okay. Donc, il y a tout un travail de formulation, mm -hmm. de, euh, voilà, de, de savoir déjà, intérieurement, qu'est-ce que le danseur décide de donner ce jour-là au public. Mm -hmm. Ça, par contre, qui décide de donner, ça le regarde, on ne peut pas le savoir en tant que chorégraphe. Ouais. Mais comment cette chose euh, va être travaillée le long de la pièce, ça, la partition, le guide, en fait okay. Mmh. Voilà, C'est-à-dire mmh. qu'il va euh, d'abord commencer par formuler une intention, il va essayer d'analyser au début de la pièce euh, ce, qui de, ce qui pourrait l'empêcher de réaliser cette intention, Le, certaines méthodes respiratoires vont lui permettre de couper ce qui empêche de, de, de réaliser cette intention, ensuite il va augmenter sous cette intention euh, etc, enfin il va évacuer ensuite tout ce qui à nouveau empêche l'intention de, de germer en lui-même, de s'enraciner ouais. dans le corps, enfin voilà, enfin, il y a tout un, mm -hmm. un... c'est pour ça que je parlais de ces autres, c'est qu'il y a toute une dramaturgie par rapport à euh, exactement comment une petite graine pousse mm -hmm. et comment à partir d'une voilà, graine on va planter euh, cette graine dans notre terre intérieure qui est le corps, qui est le... Ouais. d'autres personnes, personnes et comment cette, euh, on va aider cette graine à germer et à pousser voilà. mmh. donc en fait c'est juste cette dramaturgie qui est travaillée avec la, les techniques de respiration euh, voilà alors j'ai essayé de faire concorder euh, ces techniques de respiration en fonction d'un imaginaire qui m'est qui absolument propre ouais. donc. en fait pour ce spectacle, pour une non-mastication c'est vraiment une proposition que j'ai faite à euh, à Pascal Robert en fait. Okay. Je suis venue déjà avec le projet clé en main, euh, avec une intention très claire de ce que je voulais faire. Ah, donc c'était toi qui... Et mmh. j'ai proposé le... Alors ça m'est arrivé de... Tra... J'aime beaucoup en fait travailler à la commande. Mmh. Enfin, je trouve que c'est super de hein, un défi. Ça m'est arrivé notamment pour euh, Marine. Ouais. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que c'est venu. C'est-à-dire que Marine, c'était un enfin, travail de commande. En fait, je... je réponds à la commande de différentes façons. Mais comme en danse, ce a pas, fr... franchement, pas franchement un programmateur qui va te passer commande, c'est plutôt dire, un artiste. Un artiste. Ouais. Voilà. Mm. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Cindy Fanaker était euh, choisie par le festival de la bâtie. Comme interprète pour passer commande à un chorégraphe. Okay. Et donc elle m'a passé commande d'un solo. Donc ça c'était. Voilà. Oh, c'était vraiment une super. Mm -hmm. euh... ouais, une super expérience parce que du coup c'était surtout un solo qui était fait euh, sur mesure pour elle. Donc c'était euh, avant tout d'explorer avec elle, de voir avec elle ce qu'elle était en studio. Et puis à partir de ce que j'ai analysé, c'est écrire quelque chose pour elle. Euh... Ça a été aussi... Euh, enfin, là, ça va être le cas. Là, dernièrement, c'est un travail de commande mais qui vient vraiment des interprètes de la compagnie. Donc, Clémence Coconnier qui est trapéziste, qui m'a demandé ah ouais. qui, de, de lui faire un solo Donc, pour euh, le trapèze. Eh bien, que ce ne soit plus vraiment un trapèze sur lequel okay. on va travailler. En tout cas, c'est bien parce que ça... Encore une fois, ça me déplace... Ouais. et ça ouvre un petit peu mon imaginaire ce que je trouve euh, très très bien parce que donc, ouais. on va explorer quelque chose que je ne connais absolument pas ouais. voilà et puis sinon aussi il y a qui m'a aussi euh, euh, commandé une pièce euh, donc elle est interprète dans la compagnie elle voudrait que je lui fasse un solo aussi donc selon certaines contraintes donc, on va voir aussi euh, comment je ouais. comment j'arrive à faire cette chose ouais. sinon le fait qu'un programmateur euh, je trouve ça plutôt heureux, on va dire que dans le milieu de la danse, il y a encore euh, plutôt des, des programmateurs vraiment à l'écoute, des projets qui ouais. viennent vraiment, qui sont vraiment des projets d'artistes, qui viennent des artistes. Enfin, je trouve que c'est très très précieux dans notre euh, milieu, en fait, qui est qui est cette ouverture et qui est qui est cet euh, espace de liberté qui reste. Mmh. Parce que je vois que, par exemple, en musique, c'est pas forcément le cas. Okay. Et bah ben, je trouve que finalement on a une façon de fonctionner qui est beaucoup plus ouverte beaucoup ouais. plus saine, parce que ça vient vraiment en général quand il y a des projets qui se font en danse. c'est vraiment des projets d'artistes mmh, mmh. et c'est pas le programmateur euh, qui ouais, veut marquer qui un tel à mmh. un tel euh, mmh. ou qui veut, veut, veut créer un événement ou ouais. ce sujet là ou ouais. tout ça, mais on parle vraiment ça, de, de, de de processus artistique du coup et on voilà en fait c'est vraiment le... on peut avoir une démarche du coup, ouais. sur le mmh. long terme et euh, on peut creuser les choses Donc, euh, je trouve que c'est plutôt heureux que tu pas de travail de commande réellement mmh. voilà ouais. ma dernière question c'est que quel changement soit interne soit par rapport au monde tu t'aperçois par rapport à ou, ou quel lien aussi que tu euh, t'aperçois par rapport à, t à ton début de carrière euh, maintenant voilà bah en fait il euh, y a une chose qui est, euh, qui est certaine c'est qu'il il y a euh, au début je dirais j'étais au début de, de cet apprentissage sur le souffle et tout ça Enfin, en tout cas ce qui est constant on va commencer par là parce que c'est quelque chose qui, qui mmh. est important je pense que ce qui est constant chez, dans ma personne c'est vraiment le désir euh, D'être, euh, d'habiter aussi, et d'être, ou d'être, et de, de vraiment dans des villes, dans des grandes villes, mmh. euh, où, enfin, quand je dis des, des villes, c'est vraiment, euh, euh, c'est-à-dire des, des endroits, des villes qui soient des villes cosmopolites. Mmh. Ça, c'est mmh. super important, en fait, et, mmh. et plus ça va, plus je je ressens bien que c'est quelque chose qui, est, qui nourrit complètement ma pratique c'est à dire que euh, dans, dans ce genre de ville que ce soit Tokyo, New York celle que je préfère ouais. bon, Paris j'aime bien aussi hein, mais c'est bon, une ville en Europe qui est cosmopolite Paris ça c'est clair ouais. hein. Paris plutôt et la région parisienne euh, parce que j'aime bien aussi la venue parisienne c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais d'arriver de rentrer dans le RER de rentrer dans le métro, de voir tous ces gens, de toutes les couleurs et tous ces, tout, tout plein de langages en fait qui sont parlés, euh, voilà à différents moments de la journée et de réellement avoir les larmes aux yeux tellement je me sentais bien et tellement j'avais tout d'un coup un élan d'amour envers tous ces gens quoi. Voilà. et c'est quelque chose qui euh, depuis mes débuts est resté une constante. C'est à dire que quand j'ai pas ça, je me sens mal. En gros, je pourrais pas habiter Wewewille. Enfin, une ouais. ville, c'est-à-dire euh, le petit village tranquille avec un plateau piétonnier euh, ouais. où, euh, ça c'est impossible c'est-à-dire qu'une ville de province euh, française, ça ne pourrait pas une ville aseptisée donc, mm -hmm. euh, à mon avis il y a beaucoup de villes aseptisées euh, en France mm -hmm. ou en Italie aussi c'est-à-dire avec le tout enfin en Europe, c'est-à-dire avec le même centre-ville euh, avec euh, le même plateau piétonnier mm -hmm. euh, avec euh, voilà un tout petit euh, à un urbanisme il y a pas il n'y a pas beaucoup de mixité. Ouais. C'est des villes que je ne pourrais pas habiter. Mmh. Euh, bon, la campagne, malgré mon, mon séjour à royaume. j'ai essayé, hein, j'ai essayé, mais c'est pas ça. C'est pas le cœur de ma pratique. Le cœur de ma pratique, c'est vraiment d'habiter les villes, d'aller me balader dans les villes, d'aller marcher dans les villes mm -hmm. et d'être à l'écoute avec cette espèce d'écoute ouverte. En tout cas, c'est d'habiter au cœur de ce genre de ville. Mm -hmm. C'est ma pratique. C'est-à-dire que c'est une pratique quasiment méditative. C'est qu'à tout ouais. moment de la journée, j'ai besoin de marcher dans ce genre de ville, de me confronter au rythme... Euh, Enfin, ben, voilà, Il y a une espèce de composition multicouche euh, dans, dans, dans ces milieux urbains qui sont euh, de toute façon au cœur de ma pratique.